Je suis accepté de t'aider cette cette fois. Oui. Ah ouais, t'as dit, pas accepté. Je vais faire jusqu'à un an. es mon ami, tu es le seul ami que j'ai. À part toi là, j'ai qui encore? Abis, à chaque fois quand tu viens chez moi, c'est le problème que tu amènes. Je veux plus de problèmes. Regarde, Abis, je veux plus de problèmes, s'il te plaît. Moi, le problème là, c'est fini. Avant de rentrer chez toi ici, j'ai laissé tous mes problèmes là-haut là. C'est tout ce que tu, tu as laissé les problèmes au dehors. Ah, ben il faut me croire, j'ai laissé tous mes problèmes au dehors. Il n'y aura plus à faire des problèmes. Maintenant, il n'y aura plus à faire des problèmes. Maintenant, toi, me regarde avec le temps là. là le le regard sur ce temps, c'est difficilement, j'arrive à manger. Et maintenant, toi, même, tu, tu veux t'ajouter. Oui. Comment je vais faire Et t'es un amour, qu'est-ce qu'il veut manger Tu, tu arrête avec, avec ton gros ventre là. Non, mais je sais comment tu manges. Et là, si, tu oui. vas si tu vas m'aider et m'insulter là, vous me laissez. Non, non, je ne t'insulte pas. On est des amis. Je On a grévé ensemble. Je suis parti rester au village. C'est pas pour cette raison que tu vas me dire que tu peux pas m'aider. Je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. Difficilement, j'arrive à manger. Maintenant, toi, tu viendras t'ajouter à moi. Hein? Ce serait compliqué, non Il n'y a plus d'argent. Eh, Qu'est-ce que tu veux Tu vas manger maintenant, tu ne peux pas. Même si c'est petit, petit petit, on va manger, on va partager ça et manger, non C'est juste un an, je te dis. Un an tu es sûr. Ok, si que peux pas citer les 1 là. Il peut faire onze mois et partir. Onze mois. Onze mois, je, crois que je vais partir. Onze mois, tu as bien dit onze mois maintenant. Il faut me faire confiance. Il faut me faire confiance. Abyss, onze mois. mois. Tu Fais Fais Fais Fais Fais 11 moi, hein. maintenant là tu, je vais mettre la date de mon but. Ça va chauffer maintenant. Ok. Ok, c'est bon, donc tu as acceptes. Oui, oui. Je peux faire entrer mes bagages. Ah, donc tu as les bagages. Il faut que tu acceptes d'abord, que je rentre dans les. il a pas de problème, Ah mais il faut Non, il n'y a pas de soucis. On va manger un peu, un peu. on va fais les bagages. Yeah Yeah Yeah là c'est ma deuxième femme. Elle est ma c'est mon garçon et Ce sont mes femmes et mes enfants pas, Tu vas me laisser ta chambre Moi avec deux femmes on va rester dedans yes Et toi avec mes enfants vous allez tourner le salon yes Tu as accepté de me dire non yes Attends, attends, donc si je te donne la mère là donc tu vas dépasser tout ça, tu vas prendre tout le bras tu as accepté de m'aider je veux, j'ai accepté de t'aider c'est comme ça oui, oui. Il a parce problème. que tu m'as dit que tu es venu avec tout, toute ta famille je ne veux pas le laisser là et finir ici, ça c'est rien pour chérie. d'accord attends, attends, j'oublie ça marche, Mon propriétaire m'a donné préalable, donc aujourd'hui ce soir là, ah. je dois libérer la chambre tu ne m'avais pas dit ça il n'y eh, y a, y a, a pas un délégué dans le cadre, on peut aller, on peut aller le juge moi je n'ai jamais, jamais connu un délégué du quartier. Et toi tu as un problème avec. Hein? A chaque fois, tu connais un délégué. Tu... Quand tu ne connais pas un délégué, est-ce que tu as des problèmes comment tu vas faire